Lundi prochain, mardi prochain, mercredi prochain, jeudi prochain, vendredi prochain, samedi prochain, dimanche prochain, lundi dernier, mardi dernier, mercredi dernier, jeudi dernier, vendredi dernier, samedi dernier, dimanche dernier. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches. Une semaine, une semaine, deux semaines, deux semaines, trois semaines, trois semaines, trois semaines. sept semaines cette semaine semaine prochaine semaine prochaine semaine dernière semaine dernière dans une semaine dans une semaine toute la semaine toute la semaine toutes les semaines toutes les semaines pendant une semaine pendant une semaine pendant deux semaines. Pendant deux semaines. Début de semaine. Début de semaine. Fin de semaine. Fin de semaine. Fin de semaine. Mmh. Matin, ce matin. Midi. Après-midi. Soir. Ce matin. Ce midi. Cet après-midi, ce soir, tous les matins, tous les midis, tous les après-midi, tous les soirs, hier, hier, avant-hier, avant aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, maintenant. Demain. demain après, après demain. demain le mois, le mois. janvier On a fait. ce On a mois. Fait ce mois le mois prochain le mois prochain le mois dernier le mois dernier dans un mois. <rires> Dans, deux mois. Dans deux mois. Dans deux mois. Tous les mois. Tous les mois. Ou tous les mois. Tous les deux mois. Tous les deux mois. Tous les trois mois. Tous les trois mois. Les trois mois. Pendant un mois. Pendant un mois. Pendant deux mois. Pendant deux mois. Un mois passé. Pendant trois mois. Pardon. Un, un mois, mois passé. Passé. Deux mois passés. Deux mois passés. Deux mois, deux mois. Deux mois passés. Année. A année. Cette année. Cette année. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année dernière. L'année dernière. Dans un an. Comme ça, dans un an. Dans deux ans. Dans deux ans. Tous dans les ans. ans. Tous les ans. Tous les deux ans. Tous les deux ans. Tous les, ans. Tous les trois ans. Tous les trois ans. Pendant un an. Pendant un an. Pendant deux ans. Pendant deux ans. Jour, jour. Ou un jour. Un jour, un jour, deux jours, deux jours, dans un jour, dans un jour, ou dans un jour, oui, oui. dans deux jours, dans deux jours, ou dans deux jours, deux jours après. Deux jours après. Avant deux jours. Deux jours avant. Tous les jours. Tous les jours. Tous les deux jours. Tous les deux jours. Pardon. Tous les deux jours. Tous les trois jours. Tous les trois jours. Les trois jours. Pendant un jour. Pendant un jour. Pendant deux jours. Pendant deux jours. C'est bon. Okay.